Je veux glorifier l'éternel, l'éternel qui m'a donné la vie en ce jour et qui me permet d'élever la voix afin de le glorifier. too much, oh, too much, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, excess love, oh. Jesus you love me too much oh. too much oh. too much oh. excess love oh. Your love is kind Your love is patient You feel my heart with so much peace and joy Hallelujah You're amazing you make my life feel brand new. Jesus you love me too much too much too much excess love oh. Jesus you love me too much too much too much excess love oh. So excess love. Quel amour tendre Alléluia Alléluia Quel amour patient Tu remplis mon cœur De ta paix et ta joie Tu es merveilleux Tu es merveilleux Tu es excellent Sit long. Omega, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. Yahweh Alpha and Omega. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus. Yeah, in You I trust my life is in your hands, Jesus, you are the miracle walking God, you are Yahweh. way, Yahweh Alpha and Domega, you are Yahweh Alpha and Domega. You are Yahweh Alpha and Omega. Yahweh, alpha, l'oméga. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga Tu es le Dieu qui est, qui est qui vient, Jésus, ah Jésus, oui en toi je crois, ma vie est entre tes mains, Yahweh, l'alpha et l'oméga. Lomé, tu ah, ah, ah, ah, You are Yahweh, l'oméga, Alpha and Yahweh oh, You are Yahweh, the oh. You are Yahweh, Yahweh. Yahweh. Yahweh. Yahweh. Yahweh. Yahweh. Yahweh. tu es au centre de toute chose c'est toi que je vois alléluia c'est toi que je vois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 Au centre de mes difficultés C'est toi que je vois C'est toi que je vois Alléluia, j'ai choisi de te faire confiance Au centre de toutes mes épreuves C'est toi que je vois C'est toi que je vois Miracles se font en ton nom, alléluia. Il y a de la puissance en ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. De la puissance en ton nom Alléluia, alléluia Les miracles se font en ton nom Jésus Quand j'élève ma voix en louange C'est toi que je vois C'est toi que je vois Y a de la puissance en ton nom Les yeux des aveugles s'ouvrent en ton nom Et Jésus Quand j'élève ma voix en louange C'est toi que je vois C'est toi que je vois De la puissance en ton nom, eh, eh, eh. la femme stérile, l'enfant en ton nom. Eh, eh, eh, eh, eh. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a de la puissance en ton nom Des miracles s'opèrent en ton nom Jésus, Jésus, Jésus Quand j'élève ma voix en louange, C'est toi que je vois C'est toi que je vois Il de la puissance en ton nom Le paralytique bondit en ton nom hey, hey, hey, Alléluia Quand je lève ma voix en louange C'est toi que je vois C'est toi que je vois Ski Que tu es Miracle, tu tiens tes promesses. la gloire Jésus Pour tout ce que tu fais tu mérites que l'on te loue tu mérites l'honneur la louange les acclamations les ovations tout ce qui est dit d'honorer un roi tu le mérites alléluia gloire à toi éternel notre Dieu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 Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, donne-lui toute la gloire. Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire. Yahweh. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Marius le psalmiste dans Worship Time. Que la gloire de Dieu soit déversée abondamment sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen.